Le monde entier se prosterne, du fond du cœur je me prosterne aussi à ses pieds. Dieu est notre roi, le monde entier se prosterne, du fond du cœur je me prosterne aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand aussi je veux proclamer. Ton oh nom, Dieu est notre roi, le monde entier se prostène. Du fond du cœur, je me prostène aussi à ses pieds. Dieu est mon papa, le monde entier se prostène. Du fond du cœur, je me prostène aussi à ses pieds. Dieu est mon papa, le monde entier se prostène. Du fond du cœur, je me prosthène aussi à ses pieds. Oh Dieu, que ton nom est grand, aussi je veux proclamer ton nom. Dieu est notre roi, le monde entier se prosthène. Du fond du cœur, je me prosthène aussi à ses pieds. Dieu est notre berger, le monde entier se prosthène.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 Merci Seigneur. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus et à mes fentes, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie. À la vie, Jésus J'ai vu la puissance de Dieu J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi À un bras étendu et à mes fautes Il m'a fait passer de la mort À la vie, à la vie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 à la vie, Jésus, à la vie, à la vie, à la vie, Jésus. Seigneur, notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre et que ton peuple proclame ta grandeur, nous te bénissons. Reviens, nous te bénissons Dieu, tout puissant, ton règne est éternel. Seigneur notre Dieu, tu es gloire. règne s'établisse sur la terre R, et que ton peuple proclame ta grandeur Shalom, shalom chers adorateur, Shalom adoratrice Shalom adorateur Alex Shalom adoratrice Corinne Que le Seigneur nous bénisse ce soir Nous sommes rassemblés pour célébrer Dieu Pour adorer Dieu Pour nous répandre devant sa sainteté Pour nous prosterner devant sa majesté Parce que c'est lui qui tient nos vies dans ses mains C'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains Comme une épille de bois dans ses mains les océans, les mers dans sa main. Le monde entier dans sa main. C'est Dieu qui tient ta vie dans sa main. Comme une bille de bois dans sa main. Les océans, les mers dans sa main. Le monde entier dans sa main. C'est Dieu qui tient ma vie dans sa main. Comme une pille de bois dans sa main, Les océans, les mers dans sa main, Le monde entier dans sa main. Alléluia, Alléluia, Amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés, Les océans, les mers dans sa main, Le monde entier dans sa main. Alléluia, Alléluia, Amen C'est par sa grâce que nous sommes sauvés Les océans, les mers dans sa main Le monde entier dans sa main C'est Dieu qui tient Nancy dans sa main C'est Dieu qui tient Alex dans sa main C'est Dieu qui tient Michou dans sa main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 le monde entier est dans sa main. Alléluia, Alléluia, Amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans les mains dans sa main. Le monde entier est dans sa main. Alléluia, Alléluia, Amen. C'est par sa grâce que nous sommes sauvés. Les océans, les mers dans sa main. Le monde entier dans sa main. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. En tout cas, mon âme est dans la joie. Mon cœur est dans la joie. La Bible de David a dit Je suis dans la joie lorsqu'on me dit Allons à la maison de l'éternel. Je suis dans la joie quand il est l'heure de me connecter sur cette plateforme, la plateforme de l'amour de Dieu, la plateforme de la grâce de Dieu, la plateforme de la présence de Dieu, la plateforme où c'est Dieu qui règne, Alléluia, et nous sommes ses enfants, nous sommes ses adorateurs, où nous nous réunissons pour l'adorer, pour le célébrer, pour le chanter, oh, pour le bénir, pour le, pour le, pour le salmodier, pour le magnifier, pour, pour les lever, Oh Seigneur, ce soir encore, mon âme te bénit, je suis dans la joie, mon cœur est dans la joie, mon âme est dans la joie, hey, mon esprit est dans la joie, parce que je suis connecté à toi Seigneur, mon âme te bénit et je loue ton nom reçois la gloire, merci pour le souffle de vie, merci pour le souffle de vie merci pour la respiration merci pour la respiration Seigneur mon âme te bénit parce que tu as ouvert mes yeux ce matin à la vie oh Seigneur je ne cesserai pas de te dire merci, je ne cesserai pas de t'adorer, je ne cesserai pas de te louer, je ne cesserai pas de te servir, Seigneur, parce que tu fais des choses grandes sans dame Tu fais des merveilles sans nombre, Seigneur. Je te bénis, je te loue. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Je reçois la gloire, Seigneur. Que ton nom est magnifique, Seigneur. Que ton nom est magnifique, Seigneur. Mon Dieu. Ton nom est magnifique, magnifique, que ton nom est magnifique, magnifique, que ton nom est magnifique. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique, magnifique, que ton nom est magnifique, magnifique, que ton nom est magnifique. Ô Seigneur, ton nom me donne la joie, à Jésus. Ton nom me donne la joie, à Jésus. Ramachia, ton nom. Donne la joie, oui, la joie, ton nom ton la joie, Les choix. Donne me donne la joie, ton ton homme, ton homme, la Seigneur. ton oh ton homme, ton ton ton nom me donne la joie et joie, Ton nom me donne la joie, Ô oh Seigneur, comment ne pas te chanter, Seigneur Adonai, comment ne pas te chanter, Seigneur Adonai, comment chanter, Seigneur, comment ne pas te chanter, comment ne pas te chanter, oh, oh, oh, oh Seigneur Adonai, comment ne pas te chanter, te chanter, comment ne pas te chanter, comment ne pas te chanter, oh Seigneur. Comment ne pas te louer Comment ne pas te servir Comment ne pas t'adorer oh, oh, oh, papa, comment ne pas te louer Comment ne pas te servir Comment ne pas t'adorer, oh Seigneur oh Seigneur, tu nous as créé pour t'adorer. Tu nous as créé pour te servir. Tu nous as créé pour te célébrer. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange. Tu es digne de recevoir notre adoration, Seigneur. Tu es digne de recevoir nos louanges. Tu es digne de recevoir notre reconnaissance. Tu es digne de recevoir nos remerciements. Seigneur, ce soir, si mon cœur bat encore c'est pas ta pu miséricorde. Seigneur, si mon sang circule dans mon corps, c'est toi qui en as fixé le trajet. Seigneur, je te loue, je t'exalte. Oh Seigneur, si ma bouche te loue ce soir, c'est parce que tu l'as voulu. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la gloire pour la vie de chaque adorateur, chaque adoratrice. Ça. Oh Seigneur, reçois la gloire pour la vie, pour les enfants de chaque adorateur, chaque adoratrice en cette rentrée scolaire. Seigneur, reçois la gloire. Reçois la gloire pour la famille de chacun d'entre nous. Reçois la gloire, Seigneur. Nous voulons te célébrer, te bénir, t'exalter. Oh, Papa, merci Merci, merci pour tant de bonté, merci pour tant de fidélité, merci pour tant de bienfaits, merci pour tant de compassion. Oh Seigneur mon Dieu, Seigneur nous reconnaissons ta main, nous reconnaissons ta compassion, nous reconnaissons ton amour, nous reconnaissons ton pardon Seigneur. Ce soir encore, que ton sang nous lave, que ton sang nous sanctifie. Que ton sang nous purifie, que ton sang nous affranchit, nous justifie Seigneur, ce soir nous nous humilions devant toi, aie pitié de nous, aie compassion de nous, Seigneur manifeste ta miséricorde dans nos vies, manifeste ta grâce sur nous, éternel mon Dieu, Dieu de gloire, Dieu de compassion, le meilleur Papa, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Merci pour le sang de Jésus qui parle pour nous. Merci pour le sang de l'agneau qui parle en notre faveur. Merci pour le sang de l'agneau qui recouvre nos enfants qui vont à l'école tous les matins. Merci pour le sang de Jésus qui est notre bannière. Seigneur, ce soir, nous élevons le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tout genou fléchit, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous confions à toi totalement, Seigneur. Reçois la gloire. Cet Esprit, nous t'appelons. Cet Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, sans toi, nous ne savons rien fait Nous ne pouvons pas prier, nous ne pouvons pas chanter, nous ne pouvons pas lire la Bible, nous ne comprenons rien, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Aide-nous ce soir. Oh, Saint-Esprit, fais du bien au cœur de chacun. Fais du bien à l'âme de chacun. Parle à nos vies parle à nos cœurs, parle à nos destinées, Saint-Esprit, Prends le contrôle de ce moment, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment, tu connais ce que chacun traverse, prends le contrôle de ce moment, mais ce soir, nous voulons tout déposer à tes pieds, ce soir, nous voulons être remplis de l'esprit de joie, car il est écrit que le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, ni le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, ce soir, je reçois pour moi. Je reçois pour chaque adoratrice. Je reçois pour chaque adorateur la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous avons été justifiés à un grand prix. Nous avons été rachetés à un grand prix au prix du sang de l'agneau. Ta parole dit nous rendons grâce à Dieu qui nous a justifiés par notre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous sommes devenus la justice de Dieu en Jésus-Christ. Hein. Seigneur, la justice, la paix, la paix dans nos cœurs, je déclare la paix dans nos pensées, je je déclare. La paix dans nos foyers, je déclare. La paix dans nos langages, je déclare. La paix dans nos comportements, je déclare. La paix dans nos conversations, la paix dans nos familles, au nom de je, la paix dans nos pays, dans le, dans le monde, hein, au nom de Jésus Christ, hein, la joie Seigneur. La joie qui ne dépend d'aucune circonstance. Hein, la joie qui ne dépend d'aucune situation. La joie, que la joie du Seigneur soit notre force, au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, c'est toi qui nous communique la paix de Dieu. C'est toi qui nous communique la joie de Dieu. Cet esprit, c'est toi qui nous communique la justice de Dieu. Oui, cet esprit, que la joie déborde. Ah! Que la joie te bote, que la paix te bote. Rambo, kete qui te parle à ma cour et à ma cas? Où est ma squelette O à ma cour et à ma cas. Y a ma cour et ma cas. Oh la joie, que la paix te bote. Où rambo, c'est qui te parle? Rambo, ça c'est pas à ma cour et à ma cas. Tu as dit que votre cœur ne se trouve point. Croyons en Dieu, croyons en moi. Ah, rambo, c'est qui est à ma cour et ma cas? Où est Nous croyons en toi, Jésus. Nous croyons en Dieu. Tu t'appelles le prince de paix Tu t'appelles le roi de paix Que ta paix Seigneur nous remplisse Que ta paix nous remplisse Seigneur avec toutes ces nouvelles dans ce monde Que ta paix nous stabilise au nom de Jésus Christ Que nous soyons ancrés, enracinés, fondés dans ta paix Encrés, enracinés, fondés dans ton amour ancrés, enracinés, fondés Seigneur dans ta joie, Seigneur, que nos yeux soient toujours sur toi. Oh, nous te bénissons. Appelle, il te répondra. <coughs> Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus le roi des rois, appelle, et te répondra J'appelle et tu me réponds J'appelle et tu me réponds oh. Jésus le roi des rois J'appelle et tu me réponds J'appelle et tu me réponds J'appelle et tu me réponds Jésus le roi des rois, j'appelle et tu me réponds. Non si appelé tu lui réponds. Non si appelé tu lui réponds. Oh, Jésus le roi des rois. Non si appelé tu lui réponds. Oh Seigneur, nous te bénissons. Ta parole dit ayez en vous les sentiments qui étant en Jésus Christ. Ah. Nous recevons, Papa, les sentiments d'amour, les sentiments de compassion qui est en Jésus, l'humilité de Jésus, l'humilité de Jésus, l'abnégation de Jésus. Seigneur, nous les recevons. Nous recevons cela, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, Seigneur, ce soir. Nous voulons nous dépouiller nous-mêmes, Seigneur, de tout ce qui ne te glorifie pas dans nos vies. Nous te demandons, Seigneur, de nous dépouiller de tout ce qui est charnel. Que nous nous dépouiller, Seigneur, de tout ce qui pas ta gloire, de tout ce qui est convoitise, de tout ce qui est œuvre de la chair, la colère, la rancune... Seigneur, dépouille-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, des disputes, hein, au nom de Jésus. La Bible dit, Jésus s'est dépouillé lui-même de tous ses attributs royaux, de tous ses attributs célestes. Hein. Il s'est dépouillé, il a en prenant une forme de serviteur. Seigneur, mon Dieu, tu as dit que celui qui veut être grand soit le plus... Sois le serviteur de tout ça, oh Seigneur, nous voulons adorer le roi serviteur, Jésus, le roi serviteur, Jésus, le roi des serviteurs. Il dit en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, oh Seigneur mon Dieu, nous nous humilions devant ta majesté, nous nous humilions devant ton autorité. Nous nous humilions devant Seigneur ta puissance, nous nous humilions devant ton trône de grâce et de miséricorde, nous nous humilions devant Seigneur ta splendeur, nous nous humilions devant ta toute puissance, Seigneur nous nous es tout. Oh Seigneur, tu es tout, tu es éternel, tu es puissant, tu es, tu, es, tu, es, tu es immortel, oh tu es glorieux, tu es magnifique et nous nous humilions devant toi Seigneur, nous nous humilions devant toi. Comme Jésus s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Seigneur, donne-nous la grâce pour être obéissant en tout chose, en tout point. Dans ces temps qui sont les derniers. Dans ces temps qui sont mélangés. Seigneur, donne-nous la grâce d'être obéissant à ta parole. Obéissante à ta parole. Obéissante à ta voix. Que nous entendons la voix du bon berger. Au nom de Jésus Christ. Hein?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 et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Seigneur, ce soir, les adoratrices, les adorateurs, et leurs familles, nous fléchissons les genoux devant le Père, nous fléchissons les genoux devant Dieu le Père, devant Dieu le Fils, devant Dieu le Saint-Esprit, et nous confessons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, que Jésus-Christ est vivant, à la gloire de Dieu le Père. Que Jésus-Christ est puissant à la gloire de Dieu le Père. Que Jésus-Christ règne en majesté. Que Jésus-Christ règne en autorité. Que Jésus-Christ règne. Il est Seigneur. Il règne au siècle des siècles. Que Jésus est l'Alpha et l'Oméga. Nous voulons le déclarer de tout notre cœur. Nous voulons déclarer ta royauté, ta magnificence. Nous voulons déclarer ta seigneurie. Nous voulons déclarer ta souveraineté. Nous voulons déclarer au oh Jésus que tu es, tu es Dieu, que, mais, mais tu n'as pas considéré, tu n'as pas voulu être égal à Dieu, tu as le même rang que Dieu, nous voulons déclarer. Que tu existes en forme de Dieu. Mais tu ne parles pas de ton égalité avec Dieu. Nous voulons déclarer avec les anges. Oh, nous voulons t'adorer au siècle des siècles. Nous voulons t'adorer Seigneur. Nous voulons adorer celui qui est digne de recevoir l'adoration. Seigneur, c'est toi seul ce qui est digne. Nous voulons adorer le Créateur de l'univers. Tu es Créateur et tu es le seul Dieu. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir l'honneur. Nous nous joignons ce soir au Vécat vieillard aux quatre êtres vivants, ceux qui mènent l'adoration devant le trône de gloire, ceux qui adorent celui qui est assis sur le trône au siècle des siècles, nuit et jour sans cesse. Seigneur, nous nous joignons, nous joignons nos âmes à eux, nous joignons nos esprits à eux, nous joignons nos voix au Vécat vieillard et nous déclarons, oh Seigneur, à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, oh Seigneur, nous jetons nos courants devant toi, et nous déclarons que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance, car tu as créé toutes choses, tu as créé Béa, tu as créé Micheline, tu as créé Cathy, tu as créé Nancy, tu as créé Lucie, tu as créé Alexa oh Seigneur, tu as créé toutes les adoratrices et les adorateurs en ligne, tu as créé nos familles, tu as créé nos enfants, oh Rapa kayaba c'est par ta volonté que tu nous as créé, c'est pour ton plaisir que tu nous as créé, c'est pour que nous puissions t'adorer que tu nous as créé, c'est pour que tu reçoives, Seigneur, l'adoration qui sort de notre être, de notre esprit, notre âme et notre corps, l'adoration qui sort de notre cœur reconnaissant que tu nous as créé, Seigneur, nous déclarons que tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire de recevoir l'honneur, de recevoir la puissance. Car tu nous as créé, tu as créé toute chose et c'est par ta volonté que nous existons et que nous avons été créés. Oh, nous déclarons Seigneur, toi qui vis au siècle des siècles, reçois la gloire. Toi qui vis au siècle des siècles, reçois la louange. Et nous déclarons encore avec les anges, avec les 24 vieillards, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, Jésus, Jésus, soit la louange, l'honneur, Jésus, tu es digne de recevoir la louange. Jésus, l'agneau immolé, Jésus, l'agneau de Dieu, Jésus, toi qui t'es humilié, parce que tu t'es humilié, reçois la gloire. Dieu t'a souverain règlement élevé. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi la force, au siècle des siècles, au siècle des siècles. Et nous déclarons, Seigneur, oh ton trône, oh éternel, et oh, éternel. Et le cèpe de ton règne est un cèpe d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi. Toi, oh Dieu? Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes colères. Nous, nous recevons au nom de Jésus. Dieu a oint Jésus d'une huile de joie. Nous recevons la coupe. Rabosekeyebakur Yamaka. Seigneur, déveste l'huile de joie. Déveste l'huile de joie sur chacun de nous. Déveste ton huile de joie, Seigneur. Que tous les mensonges de Satan soient éloignés de nous. Que toutes les circonstances, les situations qui envoient la voilà, tristesse, c'est loin de nous. Nous recevons l'huile de joie. Car Dieu a ce Jésus d'une huile de joie au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, la Bible dit, « Et encore toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, éternel, tu restes le même. Alléluia. Dis ma soeur, toi, éternel, tu restes le même. Dis à, à Yahweh, toi, éternel, tu restes le même. Se déclare, toi, éternel, tu restes le même. Le Dieu immortel, le Dieu éternel, le Dieu sans fin, le Dieu qui est existe pas lui-même, le Dieu qui était là avant le commencement, le Dieu qui sera là après le, la fin, le Dieu qui est éternel, le Dieu qui règne. Je dis, ta parole dit, tu restes le même et tes années ne finiront point. Tu restes le même et tes années ne finiront point. Au nom de Jésus Christ, c'est pourquoi nous voulons t'adorer, c'est pourquoi nous te chantons, c'est pourquoi nous te célébrons, c'est pourquoi nous t'adorons, nous élevons ton nom. Parce que tu as accepté de devenir un homme. Tu as accepté de venir remplir la mission de Dieu sur la terre. Tu as accepté de venir, d'atteindre ton objectif, hein, de devenir un, un homme, de, de, de prendre la forme d'un homme. Tu as accepté, toi qui es le Dieu créateur, toi qui es le Dieu de l'univers, toi qui es l'alpha et l'oméga, tu as accepté de devenir un homme, tu as accepté de devenir... De devenir de vivre ce que les hommes vivent. Tu as accepté nos limitations. Tu as accepté nos faiblesses. Tu as accepté de prendre nos maladies, nos péchés sur ton corps. Tu as accepté de venir accomplir cette mission. Pour que nous soyons enfants de Dieu. Tu as accepté de faire face à ce que nous faisons face. Tu as accepté de croiser ce que les hommes croisent. Tu as accepté d'expérimenter ce que nous expérimentons. Oh Seigneur, tu as expérimenté la mort pour nous. Tu as expérimenté le mépris des êtres humains. Tu as expérimenté la torture de la croix. Tu as expérimenté le dédain. Tu as expérimenté, oh Seigneur, la, la souffrance, la douleur pour nous. Et ce soir, nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Oh, nous sommes reconnaissants pour le Dieu que tu es. Pour le Dieu que tu es. Pour le Dieu que nous avons. Nous servons un Dieu bon. Nous servons Dieu puissant. Nous avons le meilleur Papa. Alléluia. Merci Seigneur pour ta fidélité. Et nous te bénissons Seigneur. Nous t'exaltons Seigneur. Parce que c'est par ta parole. C'est par ta parole que tu es venu. Tu es venu accomplir. C'est par ta parole que Seigneur tu as créé le ciel et la terre C'est par ta parole que tu nous as créé C'est par ta parole Seigneur Oh Seigneur mon Dieu Je bénis ton nom Je loue ton nom J'exalte ton nom Seigneur le ciel et la terre passeront Mais ta parole ne passera point Ta parole est puissante Ta parole est vivante Ta parole est efficace Elle est plus tranchante qu'il ne plus Quelqu'un qui a deux tranchants Ta parole pénètre nos sentiments Ta parole pénètre ta parole c'est toi même au commencement était la parole, la parole était avec Dieu la parole était Dieu, oui la parole c'est toi et nous célébrons ton nom ce soir nous voulons te dire merci, nous voulons te dire merci parce que ta parole est vivante et efficace ta parole est plus tranchante qu'il n'est quelconque quelqu'un qu'à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager à mes esprits je suis Moël. Elle juge les sentiments et les pensées de notre cœur. Ta parole sanctifie nos pensées. Ta parole sanctifie nos sentiments, Seigneur. Ta parole, oh mon Dieu, nous te bénissons pour ta parole qui est vivante. Nous te bénissons pour ta parole qui est puissante. Reçois la gloire, Papa. Reçois la gloire. Tu nous donnes la vie à ta, à ta parole. C'est par ta parole que tu nous communiques la vie. Oh Seigneur, mon Dieu c'est pas ta parole Jésus a dit Les paroles que je vous donne Elles sont esprit et vie C'est ta parole Qui communique la vie vie à nos esprits, à nos corps. C'est ta parole qui communique la vie. Ta parole est le véhicule qui véhicule la vie. Oh Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. C'est l'esprit qui vivifie Seigneur. Merci parce que tu as dit les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Seigneur, ce soir, je veux te dire merci pour ta parole qui est esprit et vie. Le La terre passera mais ta parole ne passera jamais. Merci Seigneur, et nous pouvons dire aussi avec Simon-Pierre à qui rions-nous Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie à qui rions-nous Papa, à qui rions-nous Papa, à qui rions-nous Papa il y a... Tous les êtres humains sont mortels, tous les êtres humains sont faillis Mais toi tu ne faillis jamais Mon Dieu est fidèle, il ne faillit, il ne faillit jamais Papa est fidèle, il ne faillit, il ne faillit jamais, il tient toujours toutes ses promesses, il est fidèle à sa parole. Il prend soin de moi, son enfant mon Dieu ne faillit jamais. Il prend soin de toi, son enfant ton Dieu ne faillit jamais. Georgette, il prend soin de toi. Sophie, il prend soin de toi. Cathy, il prend soin de toi. Il prend soin de toi, son enfant mon Dieu ne faillit jamais. Il prend soin de toi, son enfant, Enfant, ton Dieu ne faillit jamais ton Dieu est fidèle Il ne faillit Il ne faillit jamais Nancy, si, ton Dieu est fidèle Joseph, ton Dieu est fidèle Ton Dieu est fidèle Il ne faillit Il ne faillit jamais Il tient toujours Toutes ses promesses Il est fidèle à sa parole Il prend soin De toi, son enfant Ton Dieu ne faillit Jamais, il prend soin de toi, son enfant, ton Dieu ne faillit jamais. Michou, ton Dieu ne faillit pas, alléluia, il prend soin de toi, son enfant, ton Dieu ne faillit jamais. Il prend soin de toi. Lucie, ton, son enfant, ton Dieu ne faillit jamais. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 3, verset 5 à 6 Confie-toi en l'éternel de tout ton cœur Ne t'appuie pas sur ta sagesse Reconnais-le dans toutes tes voies Et il aplanira tes sentiers Seigneur ce soir En cette fin d'année Nous nous confions en toi de tout notre cœur Nous ne nous appuyons pas sur notre sagesse Nous ne connaissons rien, nous ne savons rien Mais nous te reconnaissons dans toutes nos voies Seigneur, aplani. Aplani. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons que tu es celui que tu dis tu es. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que ce soir, nous disons Je t'aime, ô éternel. Dis à ton papa, tu l'aimes, comme David l'a dit dans le psaume 18. Je t'aime, ô éternel. Éternel, ma force. Éternel, mon rocher. Oh, en cette fin d'année. Éternel, ma forteresse. Mon libérateur. Le monde, il y a des décisions mondiales qui se prennent. Mais nous avons un rocher, un rocher, un rocher, un rocher inébranlable. Nous accrochons à ce rocher inébranlable. Ah, il dit, mon rocher, mon Dieu, où je trouve un abri. Oui, nous avons besoin de Dieu comme abri. Mon bouclier, la force qui me sauve. La force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite, Seigneur, nous déclarons ce soir que tu es notre force, tu es notre rocher, notre forteresse, notre libérateur, notre bouclier, le rocher, nous trouvons un abri. Oh Seigneur, mon Dieu, notre haute retraite. Dieu est pour nous un refuge un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir encore, nous voulons nous cacher en toi. Car nos vies sont cachées en Christ et en Dieu. Nous voulons nous cacher en toi. Oh, Rabaseke maka. Seigneur, tous tes enfants dans le monde entier, Seigneur. Oh, tu es leur bouclier et leur forteresse au nom de Jésus Christ. Tu es le Dieu qui tient ma vie. Tu es le pilier qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Adonai, tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es mon roi, mon créateur, Alléluia, tu es mon bouclier, ma forteresse, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie, Adonai, tu es le rocher qui tient ma vie tu es le pilier qui tient ma vie, Adonai, tu es le pilier qui tient ma vie, Jéhovah. Alpha, tu es le pilier qui tient ma vie Jéhovah si tu es le pilier qui tient ma vie Eschatah, tu es le pilier qui tient ma vie Elohim, tu es le pilier qui tient ma vie tu es le pilier qui tient, ma vie Alléluia Tu es le pilier qui tient, ma vie Alléluia Tu es le pilier qui tient, ma vie Jehovah Shama Tu es le pilier qui tient, ma vie elle est liante. Tu es le pilier qui tient ma vie. Oh Seigneur, tu es notre refuge, tu es notre forteresse. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et lui cuirasse. Seigneur, nous voulons nous cacher en ta fidélité. Nous voulons nous cacher en ta fidélité. Nous voulons nous cacher dans ta fidélité. Ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au oh Seigneur mon Dieu, ce soir encore, nous voulons te reconnaître. Nous voulons dire qui tu es. Nous voulons dire que tu es bon. Nous voulons dire que tu es le plus haut. Tu es le plus élevé, tu es notre bienfaiteur, tu es notre bienfaiteur. Tu es, tu es le Dieu incontournable Nous voulons dire que tu es le seul vrai Dieu Nous voulons dire que c'est toi qui nous donnes la vie C'est toi le Dieu qui pardonne Et qui nous donne Seigneur C'est toi le Dieu qui est le roi des rois Le Seigneur des seigneurs Nous voulons déclarer que tu es le bon berger Qui donne sa vie pour ses brebis Nous voulons déclarer au Seigneur Que tu nous as tellement aimés Que tu nous as donné ton fils Jésus Afin que nous qui croyons en toi Nous ne périssions point Mais que nous ayons la vie Éternel, Nous voulons déclarer que tu es le Dieu qui pardonne nos iniquités, qui guérit nos maladies. Seigneur, je veux t'exprimer notre reconnaissance ce soir. Je veux t'exprimer ma reconnaissance, ma reconnaissance, ma reconnaissance à, à toi, Papa. Ma reconnaissance au nom de Jésus. Merci pour ta vie que tu communiques, Seigneur. Merci pour ma reconnaissance qui monte vers toi, Seigneur. Et pour ta gloire qui descend. Merci pour notre reconnaissance en tant qu'adorateur. Merci pour notre louange en tant qu'adorateur. Merci pour notre adoration qui monte vers toi. Et merci pour ta gloire qui descend dans nos vies. Merci pour ton amour qui descend sur nous. Merci pour ta présence qui descend sur nous, Seigneur. Oh, ramassez que que de Seigneur, merci de faire du bien, Seigneur. Rabassez que te Oh, Seigneur, merci. Merci de recevoir nos hommages. Merci de recevoir nos hommages. Merci de recevoir notre adoration Seigneur, merci pour le ciel que tu ouvres, Seigneur, sur nous. Oh, merci Seigneur pour le ciel que tu ouvres sur nous. Seigneur, alors que nos hommages montent vers toi, alors que notre adoration monte vers toi, Seigneur, tu descends ta grâce. Tu veux déverser ta grâce sur nous. Tu veux déverser ton amour dans nos cœurs. Seigneur, tu guéris nos cœurs brisés. Oh, par la, la présence du Saint-Esprit, Seigneur. Je vais t'adorer, je veux t'adorer de tout mon cœur, je veux te célébrer chez qui t'es pour Imaka, de mon papa qui règne dans le ciel, mon papa responsable, mon papa de gloire, mon papa rabassé que y'a Yamaka, mon Dieu créateur, qui t'es mon Dieu puissant, l'éternel des armées. Le Dieu suprême, le Maître de l'univers, le Saint d'Israël, mon Père, le Sauveur, le Dieu d'éternité, le Père des Lumières, le Père Céleste, l'Éternel, celui qui a dit à Moïse, je suis celui qui suis. Oh, le Juste Juge, le Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, le Très-Haut, le Dieu d'Israël. Oh Seigneur mon Dieu, Elohim est ton nom, Adonai est ton nom. El Elion est ton nom. El Shata est ton nom. Rabaseke Yebakourimaka. Yekete Korobo Soto Robo Santa. Yavé Jira est ton nom. El Haï est ton nom. El Gana est ton nom. Robocé que Yebakori Il Rapha est ton nom. Le Dieu qui guérit. Il y Nissi est ton nom. Éternel notre bannière. Il y avait est notre péché. Il Shalom l'Éternel Père. Reboseke »« que. Il y avait notre justice. Éternel notre Dieu. Toi qui vis au siècle des siècles. Toi qui règnes dans les cieux. Toi qui gouvernes dans les cieux. Toi qui domines partout. Toi qui diriges. Toi qui ordonne Que ton nom soit béni ce soir Seigneur les adorateurs Les adoratrices te célèbrent. Nous adorons ton nom Nous célébrons ton nom Nous élevons ton nom Nous glorifions ton nom Nous magnifions ton nom Oh le nom glorieux Le nom distingué Oui Kati, le nom excellent Papa excellent Le nom considéré Le nom respecté Pour ramasser Nous célébrons ta royauté papa Nous célébrons ta royauté nous célébrons Seigneur ta souveraineté, nous célébrons ta majesté, nous célébrons ton autorité Seigneur, nous sommes prosternés devant toi. Ah nous sommes prosternés devant ton trône de de miséricorde. Ça. Oh, nous célébrons, Seigneur, ton infinie grandeur. Nous célébrons l'étendue de ta gloire. L'étendue de ta puissance. Ça. Nous célébrons ton immensité, ta magnificence. Pour ramasser que tes porimaka. Rabasser, que le Dieu parfait. Nous célébrons ta perfection. Shekete pas. Réke tes pas. Seigneur, alors que nous t'adorons, Seigneur. Tu fais descendre, Seigneur, ton ta royauté sur nous. Tu fais descendre ta puissance comme une bannière. Quel père merveilleux nous avons. Quel père formidable nous avons. Quel père responsable nous avons. Quel père excellent nous avons. Quel père rapaci qui était par ma cour Nous avons le père fidèle. Le père fidèle. Le père fidèle achekete korobosata, roba sekete korobosata rabara makoya, yekete korobosonto roboshanda baba, yekete korobosata rabakuria maka, lebasaka ya baba Seigneur. Nous n'allons pas permettre au découragement de nous voler notre adoration. Nous n'allons pas permettre aux circonstances de nous voler. Ah ce moment de communion avec toi, ce moment de communion avec toi, alors que, Seigneur, nos cœurs montent vers toi, alors que nos louanges montent vers toi, Seigneur, tu éclines l'oreille vers nous, et tu fais descendre, Seigneur, tu fais descendre ta gloire, nous bénissons ton nom, reçois la gloire, shéké te santa santarabakoya. Les pasaka ya baba makoro bo sontro bo chandara bako yekete korobo sonta na ma sœur vos frères que rien ne t'empêche que rien ne t'empêche d'adorer ton dieu ah, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations. Dis comme David, je louerai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Seigneur, ta louange sera toujours dans ma bouche. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Ta louange sera toujours dans ma bouche. On peut te mépriser. On peut ne pas t'aimer. Les circonstances peuvent être adverses. Mais que la louange de monte toujours. Que la louange monte. Que la louange monte. Même si ça va être des larmes. Que la louange monte toujours. Ah, Éternel mon Dieu. Robo soto robo chandara baba. Re papa ma casquette, re papara ma casquette, re bako ya. Rabasé keye papara ma casquette, re bako. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Ce qui est grave, c'est le péché. Ce qui est grave, c'est si, si je quitte la tête et que je ne vais pas chez mon papa. Je chanterai de tout cœur Les merveilleux de mon papa Yahweh Il m'a ôté de la honte Il m'a délivré de tout échec Mon papa est fidèle ton papa Georgette est fidèle, ton papa Elise est fidèle, il ne t'abandonnera pas. Tu n'as plus rien à craindre, car Yahweh t'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse Car ah! Yahweh m'a libéré Je fais de l'éternel mes délices Il me donnera ce que mon cœur désire Je recommande mon sort à l'éternel Je recommande mon sort Recommande ton sort À l'éternel Je recommande mon sort à l'Éternel, je recommande ma vie. À l'Éternel, je mets ma confiance en lui. Eh, hey! ah, papa. Kurabaseke ye bakorobo sonto Yekete koria. Ye kete korobo sonto para Il agira, il agira. Il répondra, il répondra, notre papa est fidèle, il ne nous abandonne pas, nous n'avons plus rien, rien à craindre, car Yahweh est avec nous. Alléluia, Jésus est avec nous. Mmh. Voilà une histoire dans Luc 18, verset 1. Il dit Jésus a adressé à une parabole. Une parabole, c'est une histoire conforme pour expliquer une vérité. Pour montrer qu'il faut toujours prier, vous voyez, et ne point se relâcher. Voilà, c'est Jésus qui parle, hein, c'est pas Béat, c'est Jésus. Il dit Prie. Tu es dans la joie, prie. Tu es dans tu es dans la tu es pas dans la joie prie il dit il faut toujours prier quelle que soit la circonstance donc il dit faut toujours prier et ne point se relâcher ça c'est c'est important on peut prier et se relâcher mais il dit et ne point et ne point faut même pas que ça arrive il dit il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait dégâts pour personne il y avait aussi dans cette ville une veuve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 Et Dieu, verset 7, et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et t'adéra-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre C'est Luc chapitre 18 du verset 1 au verset 8. Jésus dit, il faut toujours prier. Sans, et ne pourrait se relâcher. Il aurait pu s'arrêter là. C'est une recommandation. Il aurait pu s'arrêter là. Mais il explique. Il explique qu'il y avait dans une ville un juge méchant. C'est-à-dire que le juge, c'est lui qui a l'autorité. C'est lui qui a le droit de vie et de mort. C'est lui qui a le droit de liberté et d'emprisonnement. La Bible dit qu'il n'avait des cas pour personne. Il ne considérait personne. C'est-à-dire que. Il ne se laissait influencer par personne, il se, il, il, il, se, il, il se prenait pour le maître des lieux. Tout le monde est en bas, c'est lui qui est en haut. Et la Bible dit, et dans cette même ville, il y avait une veuve. La veuve, vous, vous, vous connaissez, vous connaissez euh, les traditions, la femme ne travaille pas. Donc une fois qu'elle perd son époux, elle perd sa subsistance, elle perd ses revenus, elle perd, en tout cas, elle a perdu son soutien, elle a perdu la provision. Et la Bible dit il y avait une veuve, cette veuve-là, elle avait un dossier. Il dit, Elle dit, elle dit, fais-moi justice de ma partie adverse. On suppose qu'il y a quelqu'un qui a abusé, qui a voulu prendre ce qui lui appartient. Et une veuve, c'est celle qui n'a plus d'appui. Et parmi nous, on, on peut ne pas être veuve physiquement, mais si on n'a pas d'appui, si il nous manque des choses, si on a des situations, on vit des situations qui sont tellement troubles, c'est-à-dire qu'on regarde devant, derrière, on retourne la situation, on ne sait même pas qui peut nous aider. On ne sait pas qui peut nous aider. On n'a pas d'appui. Et, et la, la situation ne semble pas s'améliorer. Elle s'est dit elle il y a quelqu'un qui pouvait l'aider. Il s'appelle le, le juge. Et elle, elle, dit, elle est partie le juge. Elle a dit fais-moi justice de ma partie adverse. Je parie que la partie adverse abusait de cette femme. a profité de sa situation de, de sans-appui. De sa situation de femme seule. a profité. Et, et la Bible dit pendant longtemps Pendant longtemps il refusa Pendant longtemps oh. Il y a des prières Nous avons prié On prie seulement Ça fait longtemps Ça fait longtemps Pendant longtemps il refusa Mais cette, cette, cette veuve N'a pas lâché prise Ma soeur On va pas lâcher prise On va continuer à louer Dieu même si le soleil veut sortir par la terre On va louer Dieu Même si on dit c'est la mer maintenant Qui est à la place du fils, maman On va louer Dieu Amen On va louer Dieu il, elle dit, La Bible dit Pendant longtemps il refusa Ça veut dire que pendant longtemps Elle va le voir Elle se met à la porte de son cabinet Elle se met dans le couloir de son cabinet Elle se met au parking Il passe il la voie Il ne fait rien il débat sa voiture, il ne fait rien. Le lendemain, il vient, elle est déjà assise à l'entrée du tribunal, il ne fait rien. Mais un jour, personne n'a parlé à ce juge. Même pas le, le président de la République de cette ville. Même pas le, le gouverneur de la ville. Personne n'a parlé à ce juge. Cette femme-là, elle n'a pas lâché prise. Elle dit, mon droit, c'est mon droit. Même si je dois quitter cette terre, je vais me battre jusqu'au bout. Et la Bible dit, le juge, il s'est dit en lui-même. Il y a des gens qui doivent te favoriser. Il y a des gens qui doivent t'aider. Ils vont le faire au nom de Jésus. Il dit, Quoique je ne craigne point Dieu, Ah, il sait que Dieu existe. Mm. C'est le Dieu de cette veuve-là qui l'a touché Alléluia. C'est le Dieu de cette femme sans aide qui l'a touché Dieu est pour cette veuve-là son appui, sa forteresse. Je sais que quand elle rentre chez elle, elle déclare elle déclare, elle dit, éternel, tu es mon appui, tu es ma forteresse, tu es mon juge, tu es mon juste juge, tu es mon avocat, tu es mon bouclier, tu es ma haute retraite. Il dit, quoi que je ne craigne point Dieu et que je n'ai de garde pour personne, il dit, je ne considère personne. Il dit, néanmoins, parce que cette veuve m'importune. Hmm. On va importuner Dieu. Hmm. Il dit je lui ferai justice. Amen. Le résultat, son résultat, elle a atteint son résultat, son objectif. Il dit ce monsieur qui ne voulait pas fléchir a fini par fléchir. La situation qui ne veut pas fléchir va finir par fléchir à ta faveur au nom de Jésus. Il dit je lui ferai justice. C'est pas parce que qu'il il considérait la veuve, hein? Mais il dit, pour qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. C'est-à-dire qu'il voulait la paix. Mais pour la veuve, c'est quoi? Elle s'en fout. Qu'elle rompe sa tête. qu'il veut sa paix. Elle, c'est le résultat qu'elle voulait obtenir. Son résultat escompté a été obtenu. Alors, la Bible dit, le Seigneur Jésus maintenant nous dit, il renchérit. Le Seigneur dit, entendez ce juge unique. Le Seigneur dit, vous voyez ce méchant juge là, il a pu faire justice à une veuve. Maintenant il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Il dit, tadorera t il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi Ma sœur, mon frère, je veux parler de la foi, ta foi en Dieu. Rahab. Je lisais Rahab aujourd'hui. La foi de Rahab l'a sauvée. Rahab dit "Je suis une femme, peut-être sans peut-être sans importance. Je suis la femme que dont tout le monde parle. Peut-être que je suis la femme que tous les hommes de tous les hommes de ma ville ont connu. Je suis la femme de mauvaise renommée. Mais cette femme-là, elle avait une destinée en elle Cette femme-là, elle a vu qu'il y a des hommes avec qui on va Et puis il y a des hommes qui changent la destinée Quand cette femme-là a reçu les espions que, que, qui ont été envoyés Par euh, Josué Caleb Quand cette femme-là les a reçus Elle a compris que ce n'était pas les hommes, n'importe quel homme Ce n'était pas les hommes avec qui je, je fais le commerce cette femme-là, elle a eu la foi, elle a eu le discernement. Que Dieu nous donne le discernement au nom de Jésus. Cette femme-là, elle a eu la foi. Elle a abrité ces hommes. Elle a fait du bien aux serviteurs de Dieu, à ces deux espions. Et elle est rentrée dans une alliance éternelle. Ils ont dit, elle leur a dit, vous sèmez la terreur. On sait que le Dieu d'Israël sème la terreur. On sait que depuis que sorti vous êtes sortis d'Egypte, vous anéantissez tout sur votre route. On sait que depuis, depuis que vous êtes sortis d'Egypte, tous les rois, vous vous, vous vous combattez les rois et vous obtenez la victoire. Mais quant à moi et ma famille, épargnez-moi, épargnez-moi, épargnez-moi. Il y a une recommandation. Il y a un dit, fais un cordon. Fais un cordon. Rouge, mais sur ta maison Et quand nous passerons Et quand nous passerons Quand on va détruire Quand les murailles vont s'écouler On va pas détruire ta maison Cette femme a choisi sa destinée La destinée de, de, de, de sa postérité Alors que c'était une femme On pouvait dire sans avenir On pouvait dire une femme sans destinée Alléluia On pouvait dire que c'était une femme sans destinée Mais cette femme là Cette femme là Oh. Que personne ne te méprise. Alléluia. Tu as une destinée. Tu as une femme de foi. Tu es un homme de foi. Alléluia. Tu as une destinée. Donc, elle dit, donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent. Et que vous nous sauverez de la mort. Et au verset 17, c'était Josué 2. Il dit, ces hommes lui disent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil. Le cordon de fil qui te relie à Dieu, c'est ta foi. Le cordon de fil qui te relie à Dieu, c'est ta foi en sa parole. C'est que Dieu est dans sa parole là, c'est le cordon. C'est ce cordon dans cette parole là qui va nous protéger qui va protéger nos familles alléluia il dit attache ce cordon de fil cramazi comme à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi toute la maison ton, dans ta maison ton père ta mère tes frères et toute la famille de ton père alléluia gloire à Jésus notre foi et notre cordon par la foi il dit il dit il dit, euh, Paul voilà a dit, je suis sauvé par la grâce au moyen de la foi. Par la foi. Alléluia. Par la foi. Restons attachés à la parole de Dieu. La parole de Dieu est sûre. Le ciel et la terre mais sa parole ne passera pas. La parole de Dieu est certaine. Alléluia. Voici Rabe qui a changé sa destinée par la foi. Par un cordon. Elle a changé. Et cette arabe là c'est elle. C'est elle qui a accouché Boaz. Et Boaz a épousé Ruth. Et Ruth a accouché Isaïe, le père de David. Elle est devenue une dame d'une lignée royale, d'une lignée éternelle. On parle de quand on parle de Jésus à cause de sa foi. Nous avons la foi. Nous avons la foi en Dieu. Nous avons la foi en la parole de Dieu. Alléluia. Restons connectés à la parole de Dieu. Que notre âme continue de bénir l'éternel. Seigneur, ce soir, mon âme te bénit. Mon âme bénit ton Créateur. Mon âme bénit celui qui a soufflé le souffle de vie dans dans mes narines. Mon âme bénit celui qui garde mon âme de tout mal. Mon âme bénit Jésus, le gardien de mon âme. Mon âme bénit, oh, son Créateur. Mon âme bénit l'éternel. Mon âme se glorifie en l'éternel. Ô oh Seigneur, mon âme soupire après toi, ô oh Dieu. Mon âme a soif du Dieu vivant. Réveille-toi, mon âme, et loue l'éternel. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient ton espérance. Ô oh Dieu, tu es mon Dieu et mon âme a soif de toi. Tes consolations réjouissent mon âme. Mon âme bénit l'éternel Éternel mon Dieu tu es infiniment grand Tu es revêtu d'éclat et de magnificence Oh Seigneur mon âme te bénit Parce que tu es fidèle Mon âme te bénit parce que tu prends soin de la veuve Mon âme te bénit parce que tu prends soin De celui qui est sans voix De celui qui est sans moyens De celui qui ne peut pas se sauver De celui qui ne peut, ne peut pas se défendre Oh Seigneur mon âme te bénit Et en cette rentrée scolaire Je veux te recommander tous les enfants Les enfants des adorateurs des adoratrices, les petits-enfants, et te demander que ton sang les couvre, que ton sang les couvre, que ton sang les protège. Au nom de Jésus-Christ, donne-leur l'intelligence, la sagesse pour bien travailler à l'école, l'excellence. Toi qui as donné à... à à Daniel, à Shadrach, à Meshach et à Abednego, un esprit supérieur Seigneur, donne-le un esprit supérieur au nom de Jésus pour la gloire de ton nom, Seigneur bénis nos enfants, bénis la destinée de nos enfants, qu'ils soient des disciples de l'éternel qu'ils soient serviteurs de l'éternel mets la crainte de Dieu dans leur vie le monde ne va pas emporter nos enfants, au nom de Jésus, les mauvaises compagnies n'emporteront pas nos enfants, au nom de Jésus, Seigneur merci pour ta fidélité, reçois toute la gloire, reçois la gloire parce que nos enfants ont des destinées glorieuses. Parce que nos enfants, par notre cordon, par le cordon, par notre foi, Seigneur, nos enfants ont une destinée glorieuse au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Adorateur, adoratrice, que le Seigneur te bénisse, bénisse, bénisse, bénisse. Tu es béni. Que la joie remplisse ton cœur. Que ta bouche s'élève toujours l'éternel. Et il faut prier sans, sans te relâcher. Il faut prier sans te relâcher. Mais si tu as demandé, que tu n'as pas encore vu. Un jour, je vais rendre mes, mes témoignages. Pas aujourd'hui, un jour. Il y a beaucoup de témoignages en téléchargement. J'ai eu des témoignages, il y a eu des événements qui, qui, se sont, qui se sont accomplis 13 ans plus tard. Mais 13 ans plus tard, c'était une, une succession accélérée d'événements. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse nos enfants. Que le Seigneur bénisse chaque foyer. Que le Seigneur bénisse le travail de chacune. Que le Seigneur bénisse la destinée de chacune. Que le Seigneur garde notre pays dans la paix. Que le Seigneur nous protège au nom de Jésus. Et que le sang de Jésus nous garde en cette, en cette nuit au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen. Je vous aime de l'amour de Jésus. Et à demain par la grâce de Dieu. Douce nuit à chacun.